Bonsoir. Ah, attendez un instant. C'est mieux, hein? Alors, mon nom est Julie, je fais partie de Numiji, qui est un partenaire d'Odou. Et euh, je vais commencer la démonstration avec vous. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui parmi vous est ici pour découvrir Oudou. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, je dois vous prévenir d'une chose. Odoo, c'est comme le verrouillage automatique des portières d'une voiture. Vous savez, avant, on faisait ça manuellement. Hein? Maintenant, ça se fait tout seul puis je pense qu'il n'y a plus personne qui s'en passerait. Mais Odoo, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a goûté à Odoo, on se demande comment on a fait pour gérer notre entreprise sans Odoo. Je vous préviens, là, vous allez tomber en amour. Soyez prêts! Pour commencer, je vais faire un rapide survol des fonctionnalités communes d'Odo, parce que Justine l'a mentionné, Odoo, c'est une application qui est intégrée, et donc, on a une ergonomie qui est la même partout. Peu importe l'application dans laquelle je me trouve, je vais retrouver des fonctionnalités qui sont communes, et elles vont se trouver toujours au même endroit, je vais pouvoir les utiliser toujours de la même façon. C'est ce qui rend, en fait, Audeau si facile d'utilisation et si intuitif. Alors, on voit présentement euh, ce qu'on appelle le panel d'applications, qui est votre page d'accueil, qui vous donne accès à toutes les applications auxquelles vous avez accès. Parce que euh, si je suis un employé qui travaille à l'inventaire, je ne verrai pas nécessairement toutes ces applications-là. Je vais voir les applications sur lesquelles on m'a donné les droits. Donc, ça rend la vue plus légère et donc euh, rend euh, l'utilisation plus facile. Par exemple, je vais aller dans mon application CRM pour vous démontrer quelques fonctionnalités communes. La première des choses, c'est qu'on va toujours euh, utiliser, en fait, outil, notre outil de recherche, qui est un outil très, très performant sur lequel je n'ai pas besoin, comme dans certains logiciels, de mettre un sigle particulier pour lui dire de chercher ces caractères-là dans n'importe quel mot qu'il qu peut trouver. Euh, je vais simplement taper quelques caractères. Enter, je recherche. C'est très, très puissant. Euh, et cet outil-là, vous allez toujours partout, dans toutes les applications, le retrouver dans le coin supérieur droit. Ici, où on voit ma souris. Les boutons d'action, Créer, Modifier, Annuler, Imprimer, vont toujours se trouver dans le coin supérieur gauche. Je veux naviguer à travers les vues offertes, parce que selon les applications sur lesquelles je me trouve, il y aura des vues différentes d'offertes. Par exemple, ici dans le CRM, je suis en vue, ce qu'on appelle une vue Kanban ou étiquette. Mais j'ai aussi accès à une vue liste si je préfère. Et on a aussi une vue graphique. Dans le CRM, on a la, la vue des activités et, excusez, la vue des activités ici. Et la vue dashboard qu'on appelle, qui est un, un genre de tableau de barre déjà construit pour vous. Donc, ces vues-là sont disponibles toujours en dessous de votre outil de recherche. Vous n'aurez pas nécessairement accès à toutes ces vues-là selon l'application dans laquelle vous vous trouvez, puisque c'est des vues qui ne seront pas nécessairement euh, utiles partout. Un autre point important dans les fonctionnalités communes, si je vais dans mes, dans mes contacts, dans la vue formulaire, la vue formulaire, c'est la vue sur laquelle je vais pour aller modifier les informations, on retrouve les boutons intelligents. Ça, c'est la ligne du haut aussi. Ces boutons intelligents-là, -là, c'est merveilleux. Là, je suis sur la fiche, par exemple, euh, je pense que ça, c'est un fournisseur ou un client. Un des deux, peu importe. À partir de cette fiche-là, j'ai pas besoin d'aller dans un autre logiciel pour accéder aux informations. C'est un intégré complet. Donc, les données sont liées. Et donc, je veux consulter euh, les achats que j'ai fait chez ce fournisseur-là, on voit que c'est un contact que pour le sur, sur lequel je peux acheter. Je pille sur mon bouton intelligent et j'arrive sur ma liste de mes achats. Même chose, je veux consulter les factures. Je veux voir les rendez-vous que j'ai fait avec ce contact-là. Tout est accessible en un seul clic. Pas besoin d'aller ailleurs, dans, ni dans une autre application, ni dans un autre logiciel. J'ai accès aux données qui sont liées par les boutons intelligents. Et un peu partout, dans les vues formulaires, dans un instant, je vais descendre, on a accès au chatter. Le chatter, vous allez le trouver toujours dans la partie inférieure ou à droite de votre écran, selon la résolution de votre écran. Et le chatter, en fait, c'est l'historique de votre document. Donc, c'est vraiment le témoin de tout ce qui s'est passé, de toutes les activités, les changements d'informations qui vont avoir été enregistrés. Sur, sur votre document, comme par exemple ici sur mon contact. Donc, j'ai accès à l'historique. Et ça, ça va aussi me permettre, c'est mon outil de communication, qui me permet d'envoyer un message, d'enregistrer une note interne, ou même de planifier des activités comme on voit dans la section ici. Et ça, vous allez retrouver ça partout dans toutes les applications. Maintenant, je vais passer à notre scénario pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un scénario euh, d'un bout à l'autre qui peut s'appliquer à la majorité des entreprises, c'est-à-dire euh, j'ai un lead qui rentre, j'ai une opportunité euh, qui va se transformer en soumission, qui ensuite va générer toutes les étapes suivantes. Euh, puis, et je, je ne vous en révèle pas plus euh, tout de suite. Euh, ce sera les, les parties avec Quentin et Bastien pour la suite. Donc, moi, je commence. Mon rôle, c'est commercial, commercial, vendeur. Je suis dans mon CRM et j'ai un lead entrant. Donc, je crée mon lead. Opportunité. Bon. Euh, nouveau client table. Oups. C'est un, cl un clavier différent. Et voilà. Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations, donc... J'ajoute. Là, peut-être que finalement, j'avais le nom du client et tout ça. Donc, je vais en, en vue formulaire et je peux documenter un peu plus. Azure Intérieur comme client. Parfait. Jusque-là, ça va? Vous me suivez? C'est simple, hein? Dites oui, dites oui, non, non. <rire> Alors, parfait. Euh, on passe à la proposition. Tout va bien. Mon client, euh, ça va bien. Là, il me dit « Je veux une soumission. » Excellent. Alors, je vais créer un nouveau devis avec mes boutons d'action. Et là, moi, j'avais déjà créé des modèles de devis. Donc, j'utilise mon modèle de devis parce que c'est ce que mon client voulait ce qui réduit beaucoup l'entrée de données manuelles, c'est vraiment merveilleux. Et donc, on voit que, bon, j'ai une table pour quatre personnes, une table, etc. Parfait, je regarde mon devis, tout est beau, on sauvegarde. Je l'envoie par courriel à mon, à mon client, mon client devenir, en fait. Et, et, petite note, dans les courriels ici, euh, si sur la fiche client, j'ai mentionné que mon client était anglophone, euh, à ce moment-là, je vais avoir un, un courriel en anglais. Et le rapport qui est joint, qui est la soumission, va aussi être en anglais. Je vais aller vous la montrer, la soumission, par la suite. Donc, j'envoie. Si je vais sur « Prévisualiser », je vais voir ce que le client va voir s'il se connecte. Euh, en fait, euh, on va voir le devis en ligne. Il y a la version PDF qui est différente un peu et j'ai mon devis en ligne que mon client peut consulter. Dans lequel, vous voyez, on peut ajouter des images, différents, différents blocs pour documenter notre soumission. Et on a la section du bas qui résume ce que j'avais dans mon devis à moi de mon côté tout va bien, mon, mon client accepte, alors il accepte en ligne, une belle signature, et voilà, ma commande est confirmée. C'est merveilleux. Et là, ça tombe dans les mains de que quelqu'un d'autre. Moi, j'ai terminé mes tâches en tant que vendeur, j'ai terminé et je descends de mon podium. Je vous laisse avec Quentin.